Donc moi, euh, je suis Lindy Peter. je travaille à Réseau Entreprendre depuis 2016, donc les Entreprendre Martinique. Donc on a invité M. Udry à notre Assemblée Générale pour une conférence sur l'optimisme. Alors je trouvais ça très intéressant, très enrichissant. Euh, ce que j'ai apprécié, c'est votre dynamisme. Et puis euh, c'était très animé, la conférence avec les vidéos, les images très drôles qui représentaient bien chaque, chaque thème, chaque sujet, chaque décision. Et puis, euh, ben, les décisions étaient vraiment intéressantes. Donc, du coup, on a, on a tous, j'ai l'impression, fait une photo euh, finale de... <rire> des six étapes finalement. Et euh, franchement, c'était très, très enrichissant. Merci.